était douloureuse oui mais euh, du coup je pense que je vais lui donner quelque chose mais euh, elle parlait aussi de son angoisse euh, elle pense beaucoup à sa maison au bord de la mer tout ça je me dis que peut-être on peut associer euh, avec euh, un soin de support Maxime Ridet, je suis faisant fonction cadre de santé sur l'unité de soins palliatifs au sein du CHU de Rouen. Euh, avec l'arrivée du Covid, on a été obligé de, de couper les projets culturels et de limiter les visites euh, des familles auprès des patients. Euh, ce, ces moyens humains qui étaient à disposition des patients euh, jusqu'à présent, euh, on créé, leur absence, ont créé des, des difficultés et des angoisses majeures auprès de nos patients. Séverine, aide-soignante en unité de sang palliatif. Euh, effectivement, euh, par rapport à cette situation euh, compliquée, euh, à l'occasion euh, du départ d'une collègue, euh, celle-ci euh, a offert euh, un objet euh, de relaxation euh, dans le service. Charlotte, infirmière en équipe mobile de sang palliatif. En effet, c'est un boîtier qui, euh, qui est axé sur la méditation et la relaxation. Plusieurs euh, euh, patients ont évoqué euh, la sensation d'être euh, ailleurs, d'être transportés euh, dans un souvenir ou dans euh, une situation vécue qui leur semblait agréable. Euh, quand il était proposé, par exemple, le soir pour aider, favoriser l'endormissement ou pendant un soin qui pouvait être invasif et du coup abaisser l'angoisse la, la, ou, ou l'anxiété. On est en train de voir une patiente qui est, qui est angoissée euh, C'est vrai qu'elle évolue sur le plan de sa maladie et puis je pense que là, ça pourrait lui faire du bien d'avoir un petit temps de, de détente et, et je pensais à la respiration guidée. Bienvenue dans votre sieste, respiration synchronisée de 20 minutes.